bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre déo maison sans aucun aluminium ou chose toxique pour votre corps euh, cette recette est dans mon livre un an de minimalisme au 25 juillet où je vous donne le défi de le faire tout simplement vous allez avoir besoin de 20 g d'huile de coco que je vais faire fondre par après de 30 g de bicarbonate de soude et de 20 g de fécule là j'ai pris de la fécule de maïs prenez celle que vous voulez vous pouvez aussi ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de votre choix euh, de notre côté nous en utilisons pas puisque euh, la personne qui va utiliser le déo c'est mon compagnon et il peut pas utiliser d'huile essentielle sur sa peau voilà voilà allez je vais faire chauffer fondre l'huile de coco et je reviens donc, quand vous fondez l'huile de coco, il ne faut pas que ça fume. Euh, donc voilà, là c'est parfait. Alors, ça va être assez simple. On va tout mettre dedans. On va touiller avec une cuillère. Et ensuite, on va le mettre 30 minutes au frigo. Et ce sera pris. voilà. Voilà. Donc voilà, donc une fois qu'il qu est fait, vous le mettez au frigo comme je viens de le dire et il va redurcir, vous savez l'huile de coco ça redurcit ça va être euh, tout simplement, vous allez prendre un tout petit peu, une petite noisette et le mettre sous vos aisselles et voilà donc c'est un, dézo... <coughs> un déodorant donc ça va tout simplement euh, enlever l'odeur de la sueur ça ne va pas vous empêcher de suer donc vous savez c'est la différence entre un déodorant et un antitranspirant L'antitranspirant aura par définition euh, du, de l'aluminium ou de la pierre d'alain, qui est en fait aussi issue de l'aluminium, euh, puisque c'est ce qui arrête la sueur. Euh, ici, c'est juste un déodorant, c'est pour camoufler ou désodoriser, on va dire, voilà, désodoriser l'odeur de la sueur. Voilà, voilà. Il est bon 5 mois, il va se durer 5 mois. Et euh, bon, ici, il y en a qu'une personne qui l'utilise, donc ça va être pile poil. Mais si vous êtes plusieurs, c'est parfait aussi, hein. N'oubliez juste pas, de bien vous laver les mains avant, et voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé cette recette. N'hésitez pas à, à commenter si vous mettez une huile essentielle, laquelle, euh, voilà, pour vous donner une petite odeur. Ça peut aussi aider pour certaines personnes qui se disent que peut-être ça va ne pas fonctionner. Je vous affirme que ça fonctionne. Ça fait trois ans qu'on utilise cette recette. Moi, j'ai même réussi à l'utiliser comme transition et je n'utilise plus de déodorant. Pourtant, vous me connaissez, je fais beaucoup de sport. Mais voilà <rire> Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et partager cette vidéo, ça va beaucoup m'aider. Oui, s'il vous plaît <rire> Allez, à la prochaine Ciao